Merci d'être venus aussi nombreux pour euh, assister à cette euh, intervention donc, sur euh, le, le merveilleux scientifique dont va vous parler euh, Jean-Luc Jean Boutel, éminent spécialiste de la science-fiction française euh, ancienne, qui a un blog que je recommande fortement, qui s'intitule « Sur l'autre face du monde », donc à consulter euh, de, euh, en permanence et qui est aussi euh, le grand gourou de la liste Facebook qui s'intitule « Le Club des Saventuriers euh, », dont un certain nombre de, de, de membres éminents sont aujourd'hui présents à Nice Fiction. Alors, entamons euh, tout de suite, sans plus attendre, euh, Peut-être pour commencer, tu pourrais évoquer un petit peu donc, euh, les, les, dé les débuts de ce que certains appellent la proto-science-fiction ou l'anticipation ancienne. Donc, euh, comment ça commence en France Alors, euh, bonjour à tout le monde déjà. <rire> Merci d'être venu. Euh, oui, cette proto-science-fiction en France, comment, comment commence-t-elle euh, C'est vrai que euh, déjà on a eu du mal à la, à la définir, à la, à la nommer, puisque pendant longtemps. Euh, on l'a dé désigné sous le terme de fantaisie, de, de, de, de fantastique, de... Bon, on sait tous que le terme science-fiction est, est un terme américain. Donc euh, pendant euh, une bonne période, de, pendant l'âge d'or, on va dire, de cette, de cette période-là, on l'appelait merveilleux scientifique, on va, on va voir qui, euh, qui a utilisé ce terme et, et pourquoi on l'a utilisé. Euh, en fait, la, la, la science-fiction en France... Euh, c'est le, le résultat d'une longue, enfin, longue maturité d'éléments qui, qui, qui existaient, qui étaient déjà présents, puisque notre, notre territoire, tout comme certains pays anglo-saxons, est, est riche de, de, de, de légendes et de, et de traditions. Donc on a, une, on a un passé littéraire dans le domaine du, du, du fantastique et du merveilleux assez, euh, assez, assez important. Et notre science-fiction est également dépendante de, de, de beaucoup de facteurs qui sont liés à notre histoire, à notre, euh, aux différentes guerres qui ont traversé notre, notre, notre pays, différentes évolutions sociales, euh, etc. Donc la première collection, on va dire, spécialisée en France, commence avec cette, cette série des, euh, qui date du xviiie siècle et qui est, euh, qui s'appelle songe, euh, songe et vision j'ai le terme exact le, euh, les voyages imaginaires songe vision et romans cabalistique je vais vous en montrer euh, je vais vous en montrer une, un exemplaire ça va les images sont quand même visibles même avec la lumière Donc euh, voilà, ces voyages imaginaires, songes et visions et romans cabalistiques euh, est pour moi vraiment la toute première collection de, spécialisée du genre. Alors, euh, effectivement, on ne parlait pas de, de, de, de, de vaisseau spatial, de, de, de, de guerre des mondes, de choses comme ça, mais déjà, euh, à l'époque, dans cette, dans cette collection, l'éditeur avait réuni tout ce qui pouvait concerner un petit peu les, les romans utopiques, on appelait ça les romans utopiques. Donc en fait c'était plus euh, des romans qui étaient destinés, euh, des, des, des satires sociales en quelque sorte, euh, pour désigner euh, soit un système, euh, un système euh, social, euh, culturel, euh, une politique euh, que, que l'on dénonçait. Euh, les auteurs par le biais de cette collection en fait euh, créaient une espèce de société idéale. Alors les, en termes d'invention c'était relativement restreint, mais il y avait quand même déjà cette, le point était mis sur euh, l'exploration. La découverte d'autres pays et la découverte de sociétés, de, de, de sociétés société idéales ou de mondes de monde défunts disparus. Mais je crois qu'il y a même un des romans qui est un voyage dans la Lune, non Oui, oui il, y a un, il y a un roman qui est un voyage dans la Lune. Il y a, il y a les grands classiques que l'on retrouve de, de la découverte astrale de Rétille-la-Bretonne. Il, euh, il y a plein de textes qui, effectivement. Euh, au moins une, une, une amorce, disons-nous, de, de, de, de romans d'anticipation, de, on va dire. Alors c'est d'autant plus intéressant que le, le même éditeur avait, euh, quelque temps auparavant, euh, sorti une collection qui s'appelait « euh, enfin, Le cabinet des faits ». C'est pour ça qu'après on a eu cette espèce d'amalgame de, de, entre le, le merveilleux et le, et le, et le féerique. Donc c'est vraiment la toute première collection, moi je dirais spécialisée. Il y a à peu près 20, 24, 24 volumes, donc euh, qui abordent des genres euh, divers, mais tout en restant relativement, euh, relativement restreint. Il faudra attendre euh, un siècle, un bon siècle, pour que vraiment la toute première collection sorte, avec la publication des, des, des collections Hetzel euh, et des, des fameux Jules Verne. Entre, la période, entre cette période donc qui date de la fin du XVIIIe euh, jusqu'à l'arrivée de, de, de Jules Verne, euh, père fondateur, euh, dit de la, de la science-fiction, il y a eu d'autres cas isolés. Excusez-moi, comme vous avez dit que ça datait du XVIIIe siècle, euh, il y a un petit prolongement des lumières ou ça s'en détache euh, Non, ça s'en détache complètement. Ouais, ouais. Euh. Donc, c'est une période où, euh, donc, entre cette euh, fin, fin, on va dire fin 18e et euh, la, la, la période donc de, de Jules Verne, euh, entre 1830 et, 1860 et 1870, il y a eu des auteurs en France qui ont publié euh, chez différents éditeurs des romans euh, qui sont de la, la proto-science-fiction, mais que l'on ne va pas qualifier en tant que tels. Euh, D'une part, parce que souvent l'explication le, qui est donné à ce genre d'ouvrage ça va être un rêve ou un songe de, du protagoniste donc on va en quelque sorte essayer de, de faire une petite pirouette finale en disant non mais ce n'était qu'un rêve donc ça ne, pas, ça ne peut pas exister donc on prenait toujours ça d'une manière relativement, relativement légère mais il y a eu quand même des, des, des ouvrages qui ont marqué cette période donc nous avons le, le, le roman de Félix Baudin qui est le, le, le roman des siècles à venir euh, dans les années 30, alors là c'est un, un catalogue des inventions comme je disais ce matin pour Obida avec euh, tout un tas d'innovations euh, techniques et scientifiques même si elles n'étaient pas forcément euh, réalisables euh, il y a eu le roman de, de, de Émile Souvestre qui est Le monde tel qu'il sera je vais vous montrer Donc, avec cette, cette image assez, euh, assez euh, significative du roman, qui est Monsieur, qui est Monsieur Jean de Progrès, et donc le roman de Souvestre, le monde, le monde tel qu'il sera. Euh, alors, il y a eu un voyage dans l'espace. Euh, C'est le roman de, de Fontenay, Star euh, Psy de Cassiope, qui date de 1857. Euh, Henri de Parville va publier aussi Un habitant de la planète Mars, donc là c'est la découverte d'une civilisation euh, martienne, enfin, peut-être une des, des toutes premières. Euh, Achille Hérault également euh, va euh, publier son voyage à Vénus et là, pour la première fois, euh, la date c'est 1860. Euh, là, nous avons pour la première fois le, le prototype d'un réacteur, d'une en fait, fusée qui est, qui est projetée dans l'espace au moyen d'un réacteur, ce qui est pour l'époque assez, euh, assez novateur. Et puis bon, alors là, je ne vais pas vous faire tout un catalogue, mais des œuvres, il y en a eu euh, une certaine quantité. Euh, le problème, c'est que... La première Uchronie Comment La première Uchronie aussi. La, la première Uchronie. Avec euh, Geoffroy oui, Bonaparte. oui, oui, tout à fait, oui, oui, je ne l'ai pas cité, oui, tout à fait, oui, oui. Donc, euh, plein d'ouvrages de, plein de, de, comme ça qui ont, qui ont paru de, de manière euh, isolée, je dirais, quasiment euh, anarchique, et qui n'ont pas... Euh, qui ont peut-être attiré l'attention de certains, euh, certains écrivains, de certains personnages, mais qui, euh, qui ne sont pas, comment dire, qui n'ont pas marqué... L'histoire de manière assez conséquente pour dire, ben voilà, effectivement, il y avait déjà une, une proto science-fiction qui, qui existait en France. Donc il faudra attendre la, Jules Verne et les, la publication de ses de de ces romans euh, chez Hetzel chez euh, pour pouvoir euh, on commence à voir ce genre, même si à l'époque on va dire que ce n'est pas de la science-fiction, on va plutôt qualifier ça de voyage Extraordinaire, puisque le, le, le, le, le nom de, sa, de cette collection sera Les Voyages Extraordinaires. Mais le, le, le problème à mon avis, c'est que c'est Jules Verne, comme on l'évoquait un petit peu ce matin pour Obida, c'est un petit peu, peu l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'on a eu tendance à dire que c'était le, le, le, le père de la science-fiction, parce qu'effectivement il a écrit un nombre assez conséquent d'ouvrages, mais euh, Jules Verne, par rapport à, à, à Robida, entre autres, et comparé à d'autres auteurs, euh, c'était quelqu'un qui, lui, ne, ne se projetait pas dans le futur. Euh, il utilisait, il se tenait au courant, il se tenait informé des, des avancées technologiques de, de son époque, et il les utilisait pour pouvoir légèrement extrapoler dans ses, euh, dans ses romans. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment de, de, de roman, euh, comment dire, euh, d'une imagination débordante, on va dire, contrairement à d'autres auteurs. C'est-à-dire que lui, il fallait qu'il reste toujours dans un cadre bien, bien fini, bien, bien déterminé. Et puis il fallait surtout que euh, ces romans qu'il écrivait étaient destinés à la jeunesse. Donc euh, il y avait quelqu'un qui avait dit à l'époque euh, il, euh, il, faut, il faut remplir la tête de, de nos jeunes et pas la pas la vider avec des, avec des fariboles, avec des, des, des, des fantaisies. Donc euh, l'objectif de, de Jules Verne aussi, c'était d'offrir euh, à son jeune public. Euh, des romans dans lesquels il y a des données scientifiques, que ce soit géographique etc., mais qui soit euh, qu qu véridiques et qui soient confirmées. Donc, c'était un petit peu euh, des romans d'éducation, on va dire. Voilà. Euh, et c'est vrai qu'à la lecture de Jules Verne, euh, on peut par moments, euh, être saisi d'un certain ennui quand on voit les descriptifs, euh, la, la façon dont il décrit. Alors, certes, c'est vrai que c'est bien, bien, détaillé, bien, mais en termes de géographie, en termes même de, de, de technique, c'est parfois, euh, parfois, ennuyeux. Même si ça a été un des tout premiers à voir euh, effectivement, euh, avec son roman euh, de la Terre à la Lune, envoyer, euh, une, euh, envoyer des hommes sur la Lune, mais de manière très, euh, en restant de manière la plus rigoureuse, la plus rigoureuse qu'il soit, et en créant à mon avis des, des, des, des, une figure symbolique de, de, de, de ces de, de, de, de ces romans, dont c'est le Capitaine Nemo avec son, son fameux Nautilus qui est maintenant euh, internationalement euh, connu et, et, et reconnu quoi. Donc Jules Verne, ça a été un petit peu le, le, le personnage qui a qui à mon avis a occulté toute cette période. De, de cette proto-science-fiction en France. Euh, L'exemple le plus flagrant, à mon avis, c'est quand, euh, dans les années 20, les éditions Hachette euh, euh, sortent un prix, qui est le prix Jules Verne, et euh, qui va récompenser un auteur. Et souvent, euh, à la lecture de ces, de ces romans, on se rend compte que, bah, finalement, ce sont des auteurs qui ont voulu faire du Jules Verne, de, à la manière de Jules Verne. Alors on se lance dans des, des, des découvertes de pays, ce sont des descriptifs, ce sont des, euh, euh, ce sont des romans plus euh, attachés à, à la géographie, aux, aux mœurs des, des, des, des, des civilisations rencontrées qu'autre euh, qu chose. Il y a très très peu d'audace, il y a très, très peu d'audace scientifique je dirais. Il n'y a qu'un roman de cette collection qui se détache, c'est « Les alpha ». Puisqu'on envoie un véhicule, enfin un vaisseau spatial sur la, sur la, sur la Lune, euh, l'Ether Alpha, avec un système, un moyen de système de propulsion révolutionnaire, et que le, le héros de l'aventure va découvrir une une, une civilisation d'extraterrestres de, mais minéraux. Donc euh, voilà, Jules Verne, oui, mais <rire> pas que. Donc euh, voilà. Alors donc Jules Verne et les voyages extraordinaires de Hetzel, euh, tu pourrais peut-être maintenant nous dire un petit peu, à partir de cette époque, donc euh, à partir des années 1870, grosso modo, comment se constituent euh, des collections plus ou moins spécialisées qui, font une, qui donnent une certaine part donc, à ce qui va devenir ensuite le merveilleux scientifique et comment on en arrive à ce merveilleux scientifique Alors. Il y a, euh, indépendamment de, de Jules Verne et des, des, des collections Hetzel, il va y avoir d'autres éditeurs qui vont, euh, qui vont euh, publier euh, des romans qui, euh, qui se rattachent un petit peu à, ce, à, cette, à cet univers. Euh, je pense d'abord au roman de, de Paul Divois, qui va sortir chez un éditeur qui s'appelle Boivin. Et euh, qui va sortir également toute une série d'une vingtaine de volumes, euh, avec des, euh, des histoires un petit peu où il y a toujours un, quoi, toujours un élément euh, un élément conjectural dans le dans le, dans le roman. Alors il y a, on reste proche du roman d'aventure scientifique, donc c'est l'aventure qui va primer avant tout, mais il y a toujours un élément euh, un élément scientifique qui euh, qui, euh, qui apparaît et l'auteur fait preuve d'un peu plus d'audace, à dirons-nous, que, que, que Jules Verne. Euh, D'ailleurs, à cette époque, le, nous en parlions tout à l'heure, euh, beaucoup d'éditeurs se lançaient dans l'apparition le, dans le, de beaux cartonnages, alors les cartonnages étaient souvent destinés à, pour des, euh, les étrennes, pour les, les fêtes de fin d'année, et, et pour les remises de prix. Et c'est vrai que euh, nous, avons, euh, nous avons des romans comme, euh, par la suite, euh, Jean de Hire, Le trésor au fond de l'abîme, la, euh, il y a euh, dans Milan de, de Calvé, euh, tout ça ce sont des cartonnages, aventures extraordinaires d'un savant russe, qui commence à la fin du, à la fin du 19e, euh, en quatre volumes, avec là, c'est carrément une, une, une exploration de, du système, de notre système, de notre système solaire. Euh, et, toute cette production va se détacher, alors, j'ai parlé des cartonnages, effectivement, mais il ne va pas y avoir encore de collections qui vont, euh, fin du 19e, début du 20e, qui vont vraiment euh, se spécialiser là-dedans. Euh, pour trouver des textes qui se rapprochent euh, de cette proto-science-fiction, il faut euh, se tourner plutôt du côté des revues. Alors, il y a des revues comme euh, La Science Illustrée, euh, comme euh, Le Journal des Voyages, Sciences et Voyages, où une quantité d'auteurs aussi vont commencer à faire apparaître euh, des romans de, de proto-science-fiction. Alors, surtout La Science Illustrée, puisque dans La Science Illustrée, nous allons quand même avoir bon, Robida, qui va, euh, qui va euh, faire paraître le XXe siècle et la vie électrique. Euh, nous allons avoir également euh, des courtes nouvelles. Euh, Boussenard aussi qui va, euh, qui va faire paraître son 10 000 ans dans un, dans un bloc de glace. Hein, L'histoire d'un d'un individu qui va être emprisonné, qui va se réveiller dans le, dans le futur, donc à la découverte d'une société future. Euh, et puis, il y a donc toutes ces revues, comme le journal des voyages, euh, Sciences et voyages, euh, Lecture pour tous, je sais tout. Mais au départ, ce sont des revues à visée scientifique. Voilà, il faut rester quand même relativement pragmatique, il faut rester... Euh, euh, la, la, la France pendant longtemps n'était pas une terre de, de fantaisie ou de, en fait la, la, la science c'était quelque chose qu'il fallait traiter avec respect et donc on ne pouvait pas se permettre ces, ce genre de, de, de, de, de, de, de, délire, de délire, de divagation et de trop extrapoler D'ailleurs, les auteurs se, le, se sont fait souvent reprocher ce genre de, de, de, comment dire, de, de, de dérive scientifique en disant « oui, mais ce n'est pas possible, etc. » Et je crois que c'est là la, la, la différence. Contrairement, je pense, on va le voir plus tard avec les états unis où ben, on n'avait pas, pas peur d'être ben, audacieux, même si c'était irréalisable, même si c'était euh, complètement extravagant. En fait, pendant très longtemps, la France a été soumise à ce, à ce carcan. Euh, scientifique où euh, il fallait, euh, il fallait euh, rester un petit, peu, un petit peu dans les rails donc les collections euh, vont apparaître que très tardivement il faut donc d'abord euh, feuilleter les revues, euh, les revues que je viens de, de citer pour pouvoir vraiment euh, avoir euh, un aspect de cette, de cette proto-science-fiction un auteur va se détacher à la fin du 19 e c'est euh, Ronnie Henné qui va, faire, qui va publier l'Exipéus. Et à partir de cette, de cette, de cette période-là, à partir de Rodi aîné, il va y avoir, sur une vingtaine ou une trentaine d'années, ce que, que, que j'appelle l'âge d'or de la science-fiction en France, où c'est un, un domaine, un genre qui va se développer, grâce entre autres avec, avec Ronnie bien évidemment, mais avec des auteurs comme, comme Maurice Renard, et qui euh, est un des premiers euh, écrivains qui va, qui va théoriser un petit peu ce, ce, ce genre, qui va lui donner une définition, qui va lui donner donc euh, un nom, puisque c'est lui qui va... Alors, ce n'est pas lui qui a inventé le terme de, de merveilleux scientifique. Le terme avait été utilisé bien auparavant. On l'a retrouvé dans un, dans un article qui était vraiment antérieur à, à, à Maurice Renard. Mais c'est Maurice Renard qui va se, se l'approprier de manière à bien définir un genre qui n'existait pas en France. Alors par la suite, il va revenir un petit peu sur cette position puisqu'il va euh, appeler ce courant littéraire le, le roman à hypothèse, mais on reste dans le même esprit et ça va nous permettre de, de définir et de classifier un genre. Et ça va être euh, le moment où le genre va littéralement euh, exploser, va-t-on dire, euh, avec les premières collections spécialisées, entre guillemets, euh, chez des éditeurs comme Talandier, euh, Ferenzi ou, euh, ou Mérican. C'est là que les premières collections vont, vont commencer à apparaître, mais tout en sachant que ces collections étaient relativement prudentes, parce que moi je, je trouve qu'en en fait en France on était toujours très très timoré à l'encontre de, ce, de, cette, de cette dérive de, de l'imaginaire. Voilà. Euh, moi je pense qu'on est, on est un pays qui est très, très cartésien, très, euh, donc euh, il fallait rester. Euh, il fallait rester euh, oui, dans le bon chemin de la science, il ne fallait surtout pas s'en écarter. Euh, en plus, la France est un pays, quand même, où on a une tradition littéraire assez, assez lourde, assez pesante. Donc. Euh comment des auteurs pouvaient s'abandonner à de telles fadaises et de telles fariboles euh, relevant de l'imaginaire euh, c'était inconcevable donc je pense que même certains auteurs ont, ont, ont publié sous, sous pseudonyme ou carrément ont, ont publié dans des collections mais euh, sous le, pas sous le sceau du secret mais euh, de manière relativement, euh, relativement discrète donc euh, ces collections dont, dont je, je viens de vous parler que ce soit les éditions Talandier ou les éditions Ferenzi, c'était des, des collections qui étaient destinées à un large public. C'était des collections populaires. Donc, ce qui primait avant tout dans ces collections, c'était l'aventure. Et c'est ce qui ressort souvent dans ce genre de romans, c'est toujours le mot aventure. Alors, il y avait voyage-aventure, bibliothèque des grandes aventures, aventure-exploration, etc. Et de temps en temps, et de manière de plus en plus répétitive et de plus en plus prononcée, on trouve des romans euh, qui, euh, ben, qui s'abandonnent totalement, euh, totalement, totalement au genre. Quoi. Donc, euh, et ensuite, euh, toujours dans, les, dans le même ordre d'idées, dans les mêmes collections, il y a eu Mérican, euh, l'éditeur Mérican qui pour moi, contrairement à ce que dit euh, Pierre Versin dans son, dans son dans encyclopédie de l'utopie de la, la, la science-fiction, euh, qui dit que la, la première collection spécialisée c'est euh, le roman de, qui est sorti chez, chez Paul Moss, donc Le secret de ne jamais mourir, euh, qui se limite à un titre. Alors que les éditions américaines euh, avaient sorti une collection qui s'appelait Les récits mystérieux, là aussi. On n'avait pas encore de genre bien, bien déterminé, donc euh, ils ont sorti cette collection qui s'appelle Le récit mystérieux, qui est fort de 20, euh, plus d'une vingtaine de volumes, et dans cette collection, on a certes des romans d'aventure, de, euh, ou des romans euh, policiers, mais qui frôlent vraiment, ou qui sont carrément dans les thèmes, de, dans les thèmes qui nous intéressent. Puisqu'ils ont publié euh, Gustave Le Rouge euh, le prisonnier de la planète Mars euh, et le, la guerre des vampires euh, Paul Divo est également avec le, le canon du sommeil euh, il y a euh, de mémoire la cité des suicidés, il y a 1 plus 1 égale 1, une histoire de greffe euh, où un individu en greffe euh, la tête d'un individu sur le corps d'un autre homme euh, la cité des suicidés qui est une espèce de, de, de, de cité technologique enfouie sous, sous terre et qui est, euh, qui est, qui est régie par un espèce de savant fou qui, euh, qui n'a qu'une qu idée c'est de c'est de maîtriser le, maîtriser le monde comme d'habitude, euh, donc une collection riche, très très riche même euh, concernant la, la, la thématique qui, ne, qui nous intéresse. Alors je peux vous montrer quelques, quelques images de cette collection. donc la cité des suicidés dont je vous parlais un instant. Alors, Méricain avait sorti, avant la, sa collection les, euh, les récits mystérieux, avait sorti cette série qui s'appelait Les romans d'aventure, euh, où il n'y a eu que de mémoire que 5 cinq, euh, euh, cinq volumes, et pas des moindres, puisqu'il y a eu trois, trois poils d'Ivoire et il y a eu deux, les deux Gustave le Rouge, Le prisonnier de la planète Mars et La guerre des vampires, Donc, euh, l'œuvre de verre, aussi, que je ne vous ai pas cité mais qui est, euh, qui est aussi remarquable, parce qu'en fait, c'est la, la, la, la création euh, artificielle d'un être, être humain. Vilanté de, de Léon Grob, dont nous allons revenir tout à l'heure sur l'œuvre. Sur, euh, sur Alors, pour revenir à la collection de tout à l'heure, donc les romans, les romans d'aventure, euh, ces romans euh, une grande partie des romans a été illustrée par, par Gino Staras, qui par la suite euh, a été euh, a eu une certaine célébrité en illustrant toutes les couvertures des, euh, des fantomas pour, les, pour ceux qui connaissent ici donc je vous parlais tout à l'heure de des collections spécialisées plus ou moins spécialisées alors déjà des cartonnages, excusez-moi, donc qui, qui rivalisaient de, de beauté, hein. la guerre sous l'eau qui est une guerre future comme son, son titre l'indique. Je vous parlais de, tout à l'heure de Paul Divois, donc les fameux cartonnages, l'aéroplane fantôme, euh, Paul de Sémant aussi. Alors Paul de Sémon qui, euh, qui a sorti une série de, de, de cartonnages dont celui-ci fait, par, celui fait partie, mais également euh, il a euh, publié un roman qui s'appelle Le Fulgur, dont on voit, il y a une réédition en bande dessinée qui est sur un des stands euh, actuellement. Et euh, évidemment Jules Verne, voilà Le Fulgur un très très, beau, euh, très très beau cartonnage donc collection voyez spécialisée alors on parlait tout à l'heure d'aventure donc vous voyez que le terme aventure ressort à chaque fois donc le, là en l'occurrence Ferenzi euh, le livre de l'aventure avec ce roman de, de Jean de Laïr. Alors Jean de Hire aussi, euh, qui a été un auteur très très prolifique à cette époque. Donc, euh, malheureusement, euh, son, son, euh, son œuvre a été un petit peu, euh, moi je trouve, sacrifiée sous l'autel de la production. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il écrive euh, énormément. quoi. Il fallait qu'il soit, il soit productif. Donc, euh, il y a toujours de, de très très bonnes idées dans ces, dans ces romans, mais seulement c'est noyé dans, un, dans, une, dans une foule de considérations et de... Euh, comme on dit, tirer, euh, il avait tendance à tirer à la ligne. Mais... Euh, alors là, en l'occurrence, dans la roue fulgurante, euh, euh, il nous propose un voyage sur, euh, sur, euh, sur euh, Vénus. Ouais. 1920. L'exipéuse. Xipheuz X I P E H U Z. Ouais. Alors les thématiques qui reviennent souvent dans ce dans cette dans ce genre. Dans, ce, dans ces romans d'aventure scientifique, dans, dans ce merveilleux scientifique. La thématique qui apparaît le plus souvent, c'est celle du, du savant fou, bien évidemment. Donc euh, l'espèce de personnage un petit peu, un petit peu mégalo qui, euh, qui a une haine absolument euh, incommensurable envers l'humanité qui, euh, qui ne comprend pas tout son génie et en fait euh, la, seule, euh, la seule la seule possibilité pour lui c'est euh, ben de, nous, de nous détruire alors souvent ce sont des inventions qui, qui a pour but de carrément faire exploser euh, faire disparaître à la race humaine en répandant des, des microbes faire carrément exploser, le, exploser la terre comme dans l'explosion le, du globe euh, ou alors par une invasion de de, de, de, de, de macrobe comme le roman d'André de, de, Couvreur Une invasion de macrobe qui avait paru chez, euh, chez l'éditeur Pierre Laffitte euh, Pierre Lafitte aussi également très important pour le, le domaine qui nous intéresse puisque euh, c'est lui qui, euh, qui a sorti euh, la revue euh, très importante pour nous qui s'appelle Je sais tout alors pareil, Je sais tout, c'était une, une revue de, un petit peu de vulgarisation scientifique où on abordait tous les, tous les sujets, mais on abordait également des, des sujets d'actualité. Euh, ça pouvait être le mariage d'un prince, ça pouvait être une expédition qui, qui était organisée de par le monde. Et de manière quasi euh, systématique, il y avait ou des nouvelles ou des romans à suivre dans, euh, chez Pierre Lafitte. D'ailleurs, beaucoup de romans qui ont euh, été publiés par la suite en volume sont sortis en préoriginal chez, euh, chez cet éditeur donc euh, je pense dont Arsène Lupin je crois il y a eu tous Arsène les romans d'Arsène Lupin, Lupin ouais. sont sortis chez l'Afrique tout à fait, il y a eu Arsène Lupin euh, il y a eu même des auteurs anglo-saxons puisqu'il y a eu Le nuage pourpre qui est sorti de, de S.H.I.E.L.D euh, évidemment il y a eu du, du Roni. il y a eu du Maurice Renard il y a eu, euh, il y a eu euh, du Conan Doyle euh, avec Le monde perdu euh, en fait une collection très très riche également euh, en thématiques. Alors on a toujours tendance à dire que la science-fiction américaine, les américains ont tout inventé à l'époque de l'arrivée des Pulps, dans les collections spécialisées. Alors c'est vrai que aux états unis les, les, les auteurs ont, fait, ont certes fait preuve de beaucoup de, plus d'audace, mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à ignorer que c'était un genre qui n'était pas bien défini, mais qui avait une multitude de, de thématiques. Alors toutes les thématiques dans, en France qu'on qu retrouve dans la littérature américaine, ont été traitées quand même en France. On a le thème donc, du salon fou, on a le thème de l'invisibilité, on a le thème du voyage dans l'espace, on a le thème des guerres futures. Euh, J'ai je, je ai, ai une petite liste, mais pareil, je.. Pour être exhaustif, ça prendrait des heures. Non, mais non, mais on a quand même le temps d'évoquer euh, un certain nombre de, de, des thématiques. Hein. Alors, les, les, les thématiques, voilà, les thématiques, moi j'ai relevé parce qu'en en fait, il y, y, y en a tellement qu'il a fallu être un petit peu sélectif. Donc je vous parlais de, de l'invisibilité. Donc, euh, donc, Wells n'a pas a été le l'inventeur, on va dire, le, le, le précurseur. Mais en France, on a également de Bouchtenard, Messurien, Aventure d'un homme invisible, qui était paru dans une, une, une collection qui, qui était euh, publiée sous forme de journaux, donc euh, très très fragile, donc extrêmement rare à trouver. J'ai une image tout à l'heure, je, je vous la montrerai. Euh, Maurice Renard également, l'homme qui voulut être invisible, entre autres. Euh, la mutation que l'on retrouve encore chez Jean de Hire, il a écrit dans tous les, les domaines, l'homme qui peut vivre dans l'eau, où en fait euh, on transforme un homme en enfin, un poisson, ou en tout cas en être, un être euh, amphibie, aquatique. Il y a eu bien évidemment de Maurice Renard euh, le docteur Lerne sous Dieu, euh, l'homme qui devint gorille également de Magog, euh, les petits hommes dans la pinède, en roman... Avec, remarquable aussi d'Octave de, de, Béliard. Il y a les romans de Jacques Spitz avec l'homme Peut-être préciser juste pour euh, nos amis ici qui ne connaissent pas, par exemple, les petits hommes dans la pinette, quel est le, le thème en fait c'est un, un, un, un, un savant, fou encore qui, euh, qui crée des, des créatures humaines mais de, de, de petite taille et euh, qu'il euh, qu isole dans sa, dans sa propriété, qu'il étudie, qu'il qu étudie, euh, qu étudie donc euh, l'évolution et, et bien évidemment ils ont une, une vie euh, beaucoup, plus, beaucoup plus rapide que la nôtre, beaucoup plus, euh, plus accélérée. Quoi. Donc, euh, Octave Béliard a écrit d'autres choses assez intéressantes dans, euh, dans ce domaine. Euh, la, thématologie, la, la, la thématique de l'immortalité, donc euh, La maison des hommes vivants de Claude Farrer aussi, euh, qui est un, un auteur du CRU puisqu'il est du côté de, de, de Toulon. Euh, la maison des hommes vivants de Claude Farrer, oui, que je viens de, de citer, pardon. Euh, Les immortels de, de Rock Island, de Le Prince. Euh, modifier ou, ou améliorer notre capacité. Alors, c'est vrai que le, le, la robotique ne, ne, ne va pas tout bouleverser, mais il y a des auteurs qui, ont, qui se sont dit, en modifiant l'homme, en le, en, le, oui, en le modifiant, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, accroître ses capacités Et donc, c'est une thématique qu'on retrouve aussi dans, dans, ce, dans ce genre. Alors, il y a le rouge de Souvestre et Alain, les papas de Fantomas. Donc en fait, ce, ces auteurs ont tellement été euh, popularisés avec, euh, avec Fantomas qu'on en a tendance à oublier qu'ils ont écrit ce roman, Rour, euh, qui a été réédité euh, en 10-18, à l'époque de Lacassin, dans, euh, je crois que c'était euh, L'Aventure insensée, ou un truc comme ça, euh, enfin ça avait été réédité en 10-18. Euh, il y a les mystérieuses études du professeur Krull de Paul Arrosa. Euh, le secret de ne jamais mourir, dont je vous parlais tout à l'heure, où là carrément euh, on transplante, euh, c'est la transplantation d'un euh, ben cerveau humain dans, un, euh, dans, un, dans une machine. Euh, la thématique du surhomme, on vole des enfants à Paris. Alors c'est vrai que je ne vous donne pas des dates, mais en fait l'époque se situe entre 1900 et 1920-1925. Donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment tôt dans, notre, dans, dans, dans le genre qui nous, qui nous intéresse. Euh, Trois ombres sur Paris, également de Magog, Tréponème de Marc Lamarche, euh, Satanas de Gabriel Bernard, Le voyage dans l'espace, donc Voyage à Vénus dont je vous parlais tout à l'heure, Le docteur Oméga d'Arnoud Galopin, euh, Le prisonnier de la planète Mars et la garde, la garde des vampires, euh, Les aventures merveilleuses de, de, de Serge Mirandal, euh, il y a également un, un roman qui est, qui est très, très peu connu d'un auteur qui s'appelle euh, Chambon, qui s'appelle euh, Cybelle, euh, ou le voyage dans l'avenir, dans si euh, mes souvenirs sont bons, pareil, un roman qui a été écrit à peu près en 1880-90, où il fait preuve également d'une audace, euh, où il imagine des, des, des choses absolument euh, incroyables, dont euh, une thématique qui a été reprise par la suite par Burroughs pour euh, le cycle de Mars. Où, en fait, euh, un terrien est projeté sur une autre planète, mais par, le, par, le, par la pensée. Le, le simple fait de regarder le, la planète, il va se retrouver euh, projeté sur, euh, sur celle-ci. Le... Alors, ça a été, ça commençait à être un frein. Puisqu'en fait, euh, cet âge d'or. Euh, qui va euh, qui va durer jusqu'à peu près jusqu'aux années 30, euh, fin, des années, fin des années 30, en fait, va être complètement stoppé par l'arrivée par de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, la Première Guerre mondiale, euh, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, contrairement à la science-fiction américaine, euh, les... c'est un pays qui n'a pas connu les atrocités de la guerre, et ou du moins, euh, sur son territoire. Certes, elle a envoyé des hommes qui sont morts là-bas, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais euh, contrairement à, à la France, où euh, finalement euh, la guerre, euh, cette nouvelle forme de guerre technologique, notamment avec l'arrivée des chars d'assaut, des avions, euh, des gaz, des gaz moutardes, des gaz, euh, ça, déjà, euh, ça a déjà été un petit peu le, le, le symbole de, de la science malfaisante. Déjà, ça a commencé à, on a commencé déjà à avoir une, une réflexion beaucoup plus, beaucoup plus soutenue en se disant, euh, oui, ben finalement, les scientifiques, c'est bien, mais euh, finalement, la science, les dérives de la science, ça peut nous conduire à ça. Et je crois que le, le, le coup de grâce final s'est produit avec, euh, avec l'arrivée de la, de la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Là, je crois que... Et la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, a mis en frein à tout cela. Et il y a eu toutes les, les périodiques, euh, les, les, les bandes dessinées américaines qui sont arrivés par l'intermédiaire de, de revues comme euh, Oura, Opla, Le Petit Robinson euh, Mickey etc où pour la première fois on a, on a pu voir des, des, images, euh, des images des images colorées, des aventures extraordinaires des aventures de super héros et en fait euh, on a délaissé totalement cette, euh, comment dire, ce, ce, ce côté un petit peu suranné de, de, des romans d'imagination scientifique ou de merveilleux scientifiques alors il me semble, là pour en terminer sur les thématiques, qu'il y en a peut-être une qui est une spécificité peut-être un peu plus française, c'est que les, les, les auteurs aiment bien utiliser ou des boy scouts ou des jeunes reporters ou des gamins d'une manière générale pour leur faire vivre des aventures extraordinaires et ça il me semble que c'est plus français qu'aux États-Unis. Tu... Oui, tout à fait, plus français qu'aux États-Unis. Mmh. Tu peux peut-être en citer certains. Bah, on le retrouve une fois de plus chez Jean de Laïre. Euh... Alors, c'est les aventures, euh... aventures d'un boy scout. Euh... Parce qu'en fait, le problème avec Jean de Hire, c'est qu'elle a écrit beaucoup d'histoires avec des boy scouts. Et il y, a eu trois, il y a eu trois séries, deux ou trois séries avec des Boy Scouts, il y en a une peut-être que, que... Non, euh, ça ne vous, ça vous parle pas. Je crois que c'est les, les grandes aventures d'un Boy Scout euh, où en fait il y a un voyage dans l'espace. Le, dans, dans euh, donc ce sont des, ce sont des, des ados. Euh, il y a les aventures, euh, aventures d'un petit Parisien de, de Arnold Galopin, euh, qui se passe sur la, effectivement sur la, sur la planète de Mars. Euh, ben C'est ce qui a un petit peu aussi, je crois, mis un frein à, à toute cette littérature parce que après guerre, il y avait, il y avait un comité de, de, de, de censure qui était chargé un petit peu de, de, de réfréner un petit peu tout ça. Euh, il y avait euh, le, il y avait un office catholique qui, euh, qui avait tendance à à, à critiquer systématiquement toutes ses toutes œuvres. Euh, je pense à la. Les, les, les chroniques de l'abbé Bethléem là, qui, euh, qui étaient assez, euh, assez virulentes envers ces, euh, toutes ces publications mais je crois que même à la alors moi je ne l'ai pas connu parce que je ne suis, suis pas assez vieux, mais quand on en discute avec les personnes qui ont connu cette époque-là euh, ils vous disaient que c'était interdit quoi il ne fallait surtout pas lire ça les professeurs euh, arrachés euh, quand les, les, les, les jeunes élèves euh, après guerre avaient tendance à lire ce genre de, de, de publications, ce genre de littérature les prenaient, le déchiraient et il, y avait, il y a eu une, une, une, une censure une une censure terrible. Mais euh, parce que on en revenait en ce qu'on disait ce matin, c'est que euh, les jeunes, il fallait leur donner une vision très noble de la science, comme quelque chose qui peut euh, qui, est, qui, est, qui est réalisable, qui, euh, il ne fallait pas que ce soit euh, que ça, ça sorte du domaine du, du possible. Voilà. Dès que ça devenait un peu trop euh, fantaisiste et imaginaire, en fait, on, on a coupé un petit peu euh, frein à, à notre imaginaire, moi je trouve. Hein. Ça a été, euh, il ne fallait surtout pas déborder, surtout pas euh, aller euh, outrepasser les, voilà, les, limites, euh, les limites de la science. Quoi. Comme, comme l'heure tourne, hein, malgré... Euh, là, euh, bon, on a, on a, tu as évoqué les grands thèmes, etc., tu as déjà cité un certain nombre d'auteurs, mais tu pourrais peut-être revenir sur un certain nombre d'entre eux, ceux qui sont vraiment, disons, au panthéon du merveilleux scientifique pour une raison ou pour une autre Alors, il y a effectivement des grands noms qui se, qui se détachent parce que, alors après, il ne faut, faut pas être naïf. Il y a eu une très très grosse production. Euh, je crois que c'est Serge Lehmann qui disait qu'il y avait à peu près euh, 5000. Euh, 5000 ouvrages ou 5000 textes relevant de, du domaine, mais je pense que euh, nos amis euh, Joseph Alterac et Guy Coste, là, quand ils vont sortir leur volume, on va être, euh, on est bien en dessous du compte, parce qu'en en fait, on ne, on ne tient pas compte de tout ce qui a été publié, justement, dans des revues, euh, dans d'obscures de, revues, des nouvelles, des courts textes, etc. Euh, donc je n'aurai pas l'autre cuidance de dire qu'il n'y a eu que des bonnes choses c'est vrai qu'il y a des textes il faut vraiment être courageux et, et téméraire pour pouvoir les lire jusqu'au bout tellement c'est lourd, le style est empoulé c'est pesant etc mais il y a quand même des auteurs effectivement qui se détachent et dont toute la production reste relativement euh, régulière en matière de qualité donc je pense à, à Ronnie Henné j'ai cité tout à l'heure avec l'Exipéus. Le, euh, après il y a eu le, euh, la mort de la Terre qui est absolument euh, extraordinaire. Euh, ce qui est intéressant avec euh, avec c'est qu'en en fait euh, il y a une, une portée un petit peu plus physolo, philosophique c'est que pour une fois il remet l'individu, le, le, le, l'espèce humaine à sa juste place c'est à dire que euh, nous ne sommes pas le, le, le centre de l'univers l'homme fait partie d'un grand tout euh, il n'est qu'une étape dans l'histoire de dans l'histoire de l'univers. Et en fait, il, va, il est venu, il est apparu, il va disparaître, et en fait, il va se, il va se, il va se fondre un petit peu dans tout ça. Quoi. Euh, contrairement à, à d'autres auteurs qui avaient un petit peu, euh, qui, avaient, qui faisaient preuve un petit peu de, de nombrilisme, Ron restera beaucoup plus, euh, beaucoup plus humble dans, dans, dans cette vision. Et d'ailleurs, ça a été un des tout premiers à, à voir confronté l'espèce humaine avec, avec des, des intelligences non, non humaines, non humanoïdes, avec des... Des, des, des, des entités qui se manifestaient sous forme d'énergie, sous forme de, de, de minéraux, de, voilà ça a été vraiment un des premiers, un des, des précurseurs après nous avons Maurice Renard, bien évidemment dont je... oui tout à fait en fait Ronny est connu mondialement connu pour la guerre du feu c'est un petit peu, un petit peu, le, un petit peu le, le problème avec ses auteurs c'est un petit peu comme finalement comme Conan Doyle en fait, on ne connaît de Conan Doyle que, que, que pour, enfin en tout cas, que Sherlock Holmes, alors que c'est très très bon. Mais en fait, il a écrit beaucoup d'autres choses et on connaît surtout l'auteur et euh, Roynier. On ne le, le connaît finalement que par, euh, par la, que par la guerre, du Feu. Alors que quand on lit toute sa production euh, de merveilleux scientifiques, il euh, y, y, y a de quoi, il y a matière à réflexion et c'est vraiment très très intéressant. En plus, d'une écriture euh, qui reste encore euh, assez, euh, ça reste encore assez euh, très très lisible. Euh, donc, Maurice Renard, le père du merveilleux scientifique, euh, un grand nombre de nouvelles et plus particulièrement de, de romans, dont de, de thématiques donc le, avec le, le docteur Lerne et avec le, le péril bleu. Alors, le péril bleu qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, dans le péril bleu, une, on découvre que euh, les hommes sont, euh, sont pêchés comme des poissons il existe au-dessus de nous un univers, un monde parallèle de créatures qui en fait pêchent les hommes pour, pour les soumettre à des, des expériences. Un roman très très intéressant aussi qui est, qui est rédigé sous forme de, de reportage d'un journaliste, c'est très très intéressant. Après il y a eu bien évidemment le, la thématique de, de l'homme modifié avec l'homme truqué, je crois que ça a été un de ses derniers grands romans aussi que Serge Lehmann a adapté par la suite en, en bande dessinée, donc euh, les autres auteurs, moi que j'affectionne je, je, tout particulièrement, donc il y a euh, Magog avec sa, sa thématique de surhomme, donc trois ombres sur, euh, trois ombres sur Paris, euh, Léon Grock aussi qui a été très très productif, avec euh, bon, la cité des ténèbres, avec euh, la planète de cristal aussi, euh, une, histoire, une, système de, enfin, une histoire de voyage aussi dans l'espace. Le, euh, une invasion de sélénite aussi, qui est vraiment extraordinaire, c'est l'invasion de, de, de, de, de Sélénites sur la Terre. Ce sont des extraterrestres mais qui sont sous forme, sous forme minérale. Et c'est ça qui est intéressant parce que... Euh, le le, le, le, le, la faiblesse de ces auteurs à l'époque c'est que souvent, euh, lorsqu'on partait sur notre planète, euh, on découvrait d'autres civilisations, des civilisations extraterrestres ils avaient toujours une forme humanoïde en fait ils ressemblaient toujours à l'être humain il n'y avait aucune distinction Alors, il y avait euh, peut-être une, une caractéristique vestimentaire qui les, qui les différenciait de nous, mais ils n'ont jamais été vraiment euh, innovants et inventifs alors que avec des auteurs comme comme, comme Maurice renard comme Ronnie Henné, même comme Léon groc on a affaire à des à des écrivains qui essayent un petit peu de, de changer la donne en, en modifiant les, les codes du genre. Et le l'illustration que j'ai que j'avais que j'avais choisi pour je vais vous la retrouver que j'avais choisi donc pour illustrer Ma petite intervention, c'était celle-là. Donc, c'est un, un écrivain, c'est José Moselli. Euh, qui, euh, c'est un écrivain qui n'a pas eu de chance parce qu'en fait, de son vivant, il n'a jamais eu d'ouvrage publié en volume. Il a toujours euh, toutes ses œuvres ont été publiées dans des, dans des revues ou dans des dans des petits fascicules. Il n'a jamais eu l'honneur d'avoir une publication. Euh, Moselli, non. le Lovecraft français. <rire> c'est tout à fait ça. Et c'est d'autant plus euh, curieux que, euh, par exemple, Moselli dans. Euh, et une revue qui s'appelait donc euh, Science et Voyages euh, sortait un almanach, l'almanac almanac de Sciences et Voyages et dans cet almanac, il y en a eu six ou sept, euh, il faisait paraître euh, toujours une, une, une nouvelle anticipation et dans un de ces almanacs, il y a eu le messager de la planète donc, euh, où les, les explorateurs euh, vont dans le pôle et découvrent euh, l'existence d'une civilisation euh, extraterrestre et c'est une des toutes premières fois où on a la représentation par image d'un extraterrestre mais qui ne ressemble pas à un être humain elle fait l'objet de la couverture de... en plus ce qui est rarissime euh, le dessin fait l'objet de, de, de la couverture de, de cet almanach de, de Sciences et Voyages donc euh, je placerai également Moselli dans mes auteurs préférés même s'il n'a pas eu la chance d'être publié de son vivant en volume, on retrouve actuellement euh, son roman le plus, euh, la plus, le plus connu qui est la fin qui est l'histoire d'une civilisation euh, intraterrestre euh, extraordinaire. Euh, il y a également un auteur comme Tavenin. Euh, et moi, mon, un des auteurs aussi que j'aime beaucoup, c'est André Couvreur puisque nous retrouvons dans son, dans son roman euh, donc une invasion de macrobes, la thématique du savant fou, donc euh, en fait une expérience qui, qui tourne mal, et donc les, les microbes se mettent à grandir de façon démesurée, et euh, détruisent, envahissent Paris, et détruisent tout euh, dans, la, dans la capitale. Et il a écrit toute une série aussi, euh, centrée autour d'un savant, savant fou, mais assez sympathique, qui est le professeur Tornada, et une suite, une, une, une, une série de, de volumes qui avaient paru aux œuvres libres, euh, mettant en scène donc ce, ce, ce, ce savant fou mais assez sympathique. Euh, alors, Parce que je, je vois que l'heure tourne, et puis si, comme je oui. sais qu'il y, y a des questions, euh, peut-être pour conclure, euh, tu pourrais nous parler de certains de ces auteurs qui ont été publiés, entre autres, je pense, dans chez Ferenzi euh, dans les années 30 dans la collection, c'était quoi, des voyages, voyages et aventures, ouais. c'est les, les, petits, les petits bouquins bleus, qui est la collection populaire par excellence, vu le prix, les ouvriers pouvaient se mettre ça dans la poche et le lire dans le train, etc., et où on va, qui va publier un certain nombre des auteurs qui deviendront des piliers de la science, du renouveau de la science-fiction française après la guerre. Donc, peut-être en conclusion, ça nous fait la transition. Euh, oui. C'est-à-dire que en fait, l'avantage de, de ces collections, de ces collections dites populaires, c'est qu'elles s'adressaient à un large public. Euh, elles avaient la spécificité de mélanger le, le roman d'aventure et, et le roman, on va dire, scientifique, comme par exemple dans ce, dans ce roman de, de Léon Groc qu'on a volé la, la tour Eiffel, où en fait euh, la tour Eiffel disparaît grâce au moyen d'un enfin, savant qui, qui réussit à, à capter, le, à l'enlever carrément de son, de, son, de son emplacement pour utiliser le, le métal, enfin bref. Euh, et c'est vrai que c'était l'intérêt de ces collections, c'est que c'était des petits formats... Euh eux encore, ils étaient quand même assez épais, ils, avaient, euh, ils faisaient une centaine, 100, 150 pages. Mais c'est vrai que dans les collections Ferenzi, les petits vers, comme on dit, le, mon petit roman d'aventure, euh, c'était des romans qui faisaient une trentaine de pages, qui, avaient, euh, qui étaient un format qui devait faire 10 cm sur, euh, sur, sur 15. Ben, L'avantage, c'était effectivement de pouvoir les, les transporter de partout, les mettre dans, le, les mettre dans la poche. Mais euh, c'était des collections qui n'avaient pas, pas vraiment de statut en tant que, que telles. Parce que, en fait, je crois que le problème en France, comme nous l'évoquions tout à l'heure, c'est que la France n'a jamais eu d'éditeurs spécialisés, de collections spécialisées, contrairement aux États-Unis avec les Pulps, où il y avait euh, des auteurs qui n'écrivaient que pour cette littérature. Euh, le problème en France, c'est qu'en en fait, il n'y avait pas de collection spécialisées, donc les auteurs. Comme Léon Groc, comme, comme Rony, comme, comme Maurice Renard, comme tous ces, tous ces gens-là, écrivaient des, des romans littérature blanche, euh, littérature générale, mais n'avaient pas vraiment de collection spécialisée. Je pense que s'il y avait eu euh, un éditeur qui avait eu la bonne idée de faire quelque chose de spécialisé, je pense qu'on serait arrivé peut-être pas à un résultat aussi surprenant que ce qu'on a eu aux États-Unis, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que. En France, il y avait toujours cette, cette sacro-sainte censure où il ne fallait pas être trop entreprenant dans les couvertures, il ne fallait pas, être trop, aller, il fallait pas certes, dépasser une certaine limite, chose qu'on pouvait faire aux États-Unis, où on n'avait pas peur de montrer euh, des femmes à moitié dévêtues, ou prises avec des, des, des, des monstres tentaculaires. Euh, voilà. Il y avait une bonne morale en France qui... Euh, enfin, qui, qui il faut peu peut-être le citer quand même, parce que c'est l'expérience qui a avorté en France, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, la première collection spécialisée, qui a eu combien Quatre volumes Messac Oui, oui. Voilà. c'est vrai. Citons quand même Régis Messac. Alors oui, oui, oui. Je, je, c'est vrai que je voulais, je voulais le citer à la fin sur les, euh, sur les, euh, sur les historiens de la, de la science-fiction, parce qu'en fait, si le genre n'est pas connu en France, euh, d'une part, c'est que pendant très longtemps, on ne s'y est pas intéressé. Déjà, on, on ne pensait pas qu'il y avait eu une telle production euh, parce qu'on la jugée trop euh, euh, dénuée d'intérêt parce que justement elle paraissait dans des collections populaires donc qui dit, collection populaire dit eh ben, ça a été écrit euh, avec les pieds euh, euh, ça ne présente aucun intérêt euh, pendant très longtemps on pensait que ben, la France euh, on n'avait que Jules Verne et après nous n'avons eu que des, des, des, des auteurs tardifs comme Barjavel euh, c'est à dire qu'entre temps il ne s'était rien passé alors qu'il s'est passé énormément de choses et donc des personnes, des personnes se sont évertuées à essayer de, de, de recenser de, de collecter tout ça donc c'est le cas de, de Régis Messac merci de me le rappeler euh, qui avait sorti effectivement après américain, les récits mystérieux la toute première collection spécialisée qui s'appelle les Hypermondes, euh, et dans laquelle il a publié un roman d'écrivain américain de Keller, La guerre du Lierre, et il a lui publié deux de ses romans, Quinzanzanzili euh, et euh, La cité des asphyxiés. C'est ça. Hein? Euh, Régis Messac euh, a étudié la science-fiction française. Alors, c'était un grand spécialiste de, de la science-fiction américaine, il connaissait très très bien les Pulps. Euh, il les achetait, il les, enfin, il les collectionnait, euh, et donc il connaissait très très bien la science-fiction américaine. Et lui, très tôt, il s'est lancé dans l'étude de la science-fiction française. Et euh, il a sorti de nombreuses études dans une revue qui est hélas introuvable maintenant, qui s'appelle « Les primaires », et dans laquelle il a abordé différentes thématiques traité dans la, dans la proto-science-fiction en France. Alors je pense euh, au thème de, de, de l'invisibilité, euh, euh, du, euh, du prescom, du... Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a eu aussi euh, sur les voyages au centre de la, au centre de la Terre, sur micromégas, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Euh, grâce d'ailleurs à son... c'est son petit-fils. Euh, donc il y a une revue qui existe maintenant qui s'appelle « Quinze ans et donc qui a le, qui a le, qui a le mérite de, de, de publier toutes les, les études qu'avait faites Régis Messac concernant cette, cette proto-science-fiction. Après Régis Messac, nous avons eu Jean-Jacques Briden, c'est Jean-Jacques, hein, qui a sorti une étude dans les années 50 sur le, la littérature d'imagination scientifique en France, qui est assez intéressante aussi. Euh, le même Briden qui a publié de nombreux articles dans la art revue Fiction euh, à ses tout débuts, avec des thématiques sur euh, Robida, sur Maurice Renard, sur Léon Grock, euh, etc. Euh, et puis évidemment il y a eu euh, Lacassin, euh, pardon, pas Francis Lacassin, Jacques Vanner, pardon, avec son panorama de la, la science-fiction, et euh, bien évidemment Pierre Versin. Je crois que moi, c'est en tout cas, c'est Pierre Versin qui m'a fait découvrir ce genre de littérature euh, le jour où j'ai acheté, euh, dans les années, euh, fin des années 70, euh, sa colossale euh, encyclopédie euh, de l'utopie et de la, de la science-fiction. Il avait ouvert en tout cas les portes à, à toute une génération de, de futurs. Je dis collectionneur parce que, même si le terme me plaît pas trop, parce que, en fait, euh, les personnes qui sont intéressées à ce genre de, télé, de littérature sont collectionneurs par la force des choses, parce que, en fait, ce sont des œuvres qui n'ont, pour la plupart, pour 90%, jamais été rééditées. Donc, en fait, on est obligé, entre guillemets, de trouver les éditions originales. Donc, quelque part, on nous colle le statut de collectionneur, mais, bon, voilà, nous sommes avant tout des, des, des lecteurs acharnés. Et euh, voilà. c'est grâce à Pierre Versin, entre autres, que moi, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser euh, au genre. Et puis je crois qu'il faut quand même pas oublier de citer Jacques Bergier oui. qui, dès qu'il est rentré du camp de concentration, euh, où il avait passé une partie de la guerre, euh, a, tout, a, fait, a tout fait avec son compère Georges Gallet oui. pour faire connaître la, la, la science-fiction américaine et la science-fiction française euh, d'avant-guerre. Tout à fait. Et puisque tu évoques justement le camp de concentration, euh, on parlait de Régis Messac qui malheureusement est, a été, est mort dans, dans un camp de concentration. Et on se met, on se plaît à rêver de, de ce qu'aurait pu être le, la science-fiction en France, en tout cas le, le roman d'hypothèse ou le merveilleux scientifique, si euh, une personne comme Régis Messac avait pu, avait pu continuer l'œuvre qu'il avait entreprise dans, dans oui. le domaine. Ma, ma quête du numéro zéro de ce qui aurait été la première. Euh revue française spécialisée de science-fiction, septembre 39 Alors évidemment, mm. au niveau timing, c'était pas bon. Mm. <rire>